Je vais vous accompagner dans le choix de votre queue de billard. La taille des billes est importante, car ce sont elles qui déterminent la taille du procédé et donc du choix de queue. Je vous propose deux queues différentes pour vous permettre de vous adonner au billard. Une queue pour le billard américain et une pour le snooker, également adaptée pour le pool anglais ou blackball. Vous jouez au billard américain Optez pour une queue de billard américain avec un procédé de 13 mm de diamètre. Pour commencer à jouer au billard américain, la queue en une pièce est idéale. Elle existe en deux tailles, 1m22 et 1m45, ce qui vous permettra de jouer dans des pièces plus petites et plus étroites, comme dans votre maison par exemple. Plus facile à transporter, la queue américaine en deux pièces est en érable. Enfin, la dernière queue de billard est elle aussi en deux pièces et en érable. Elle se vise rapidement et dispose d'un petit plus, qui est son grip cordé pour une meilleure prise en main. Vous jouez au snooker ou au pool anglais Rien de tel qu'une queue en freine avec un procédé plus fin de diamètre 10 mm afin de convenir à des billes plus petites. Pour débuter, je vous conseille d'opter pour une queue de billard en deux pièces coupée au milieu qui se transporte plus simplement. Enfin, pour débuter la compétition, il existe deux produits en freine en deux pièces coupées aux trois quarts. Ce produit comprend une extension afin de jouer sur des tables plus grandes de type snooker.